deux mailles ensemble. Donc pour faciliter le passage de l'aiguille, je tire vers le bas. Deux mailles ensemble. Tout bêtement deux mailles ensemble. Donc pareil, je tire vers le bas. Je passe mon aiguille et je tricote à l'envers les deux mailles ensemble. Et un surjet simple c'est comme le surjet double en plus simple euh, glisser une maille comme pour la prendre à l'endroit comme pour la tricoter à l'endroit je vais y arriver tricoter à l'endroit et rabattre la maille glissée sur la maille tricotée le surjet simple l'équivalent du surjet simple on va glisser les mailles une à une comme pour les prendre à l'endroit donc dans ce fait là on les retourne c'est à dire que le, la, le brin de devant il est passé derrière je remets les deux mailles sur l'aiguille gauche et je vais les tricoter en prenant donc les brins de devant qui sont derrière en prenant donc par derrière donc, pareil je tire vers le bas je rentre d'abord dans la maille à l'intérieur pour ressortir devant. c'est là que ça peut être un peu difficile, mais une fois que c'est passé, voilà. Et on tricote à l'envers. Alors le surjet double qui va se faire sur les trois mailles suivantes, je vais en faire une seule avec les trois. On glisse une maille, alors comme pour la prendre à l'endroit, comme pour la tricoter à l'endroit. On tricote deux ensemble à l'endroit. Et on rabat la maille glissée sur les deux mailles tricotées. Sur double. Faut glisser une maille comme si on la prenait à l'envers. Et après on fait comme pour le surjet simple tout à l'heure. Une, deux glissées séparément à l'endroit, on remet et on attrape les brins qui sont du coup derrière pour tricoter à l'envers et pour finir, la main glissée, on va la rabattre par-dessus